Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Olga Bani, votre consultante de business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une façon intelligente d'investir votre argent. Beaucoup me voient inbox, madame, vous n'avez pas une nouvelle plateforme qui peut me permettre de gagner 15%, euh, machin, bref, toujours nos fameuses plateformes de ponzi, certes. On ne vous dit pas que les plateformes de Ponzi ne vous permettent pas de gagner de l'argent. Elles m'en ont fait gagner énormément, mais en ont aussi fait perdre à beaucoup, énormément. C'est pourquoi aujourd'hui, il est très important, les amis, de penser euh, à une source de revenus plus stable, plus fiable, que vous pouvez léguer demain à vos enfants, que vous, qui vous permettront à vous-même de garantir votre retraite. Donc, euh, aujourd'hui, je viens avec cette façon-là, cette nouvelle opportunité pour vous d'investir, mais de façon sécurisée. Si toi, tu n'as pas marre des plateformes qui ferment après un an, après six mois, moi, si j'en ai marre personnellement, vous savez, ça fait mal d'avoir gagné de l'argent sur une plateforme, d'avoir même fait gagner de l'argent à plusieurs sur des plateformes. Mais ça fait mal de savoir que d'autres, au moments où ils voulaient s'intéresser à l'opportunité, l'opportunité à scamé ils n'ont pas eu le temps... De, de jouir de leur investissement ou alors même de rentrer dans leur fonds. Et ça, c'est c'est pas, pas très juste. Raison pour laquelle vous remarquerez que j'ai décidé vraiment de... Les plateformes, vraiment, excusez-moi, même celles où je suis, je suis, si je suis de bonne humeur, je pourrais laisser certains liens en vidéo, celles qui existent encore, mais vraiment, c'est plus ça que je fais. Aujourd'hui, je voudrais que chacun de nous puisse goûter à l'économie numérique, à l'Internet, aux opportunités sur Internet. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux investir de façon sécurisée, de façon fiable sur le long terme pour garantir l'avenir euh, de tes enfants ou alors garantir ta propre retraite. Ah oui, c'est possible. Mais alors avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner. N'oublie pas de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à être averti de mes vidéos. Et je vais t'inviter à regarder ces vidéos jusqu'à la fin si réellement tu veux connaître le secret de cette opportunité. Savais-tu que tu pouvais gagner ta vie via l'investissement en bourse Es-tu au courant de cela Eh bien, si tu n'es pas au courant, si tu le savais, c'est déjà très bien. Et toi qui ne le savais pas, sache qu'aujourd'hui, il est possible pour toi d'investir en bourse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une grande opportunité sur les marchés africains, européens et même américains qui nous permettent aujourd'hui de gagner notre vie, de gagner de l'argent juste en, ach en achetant les actions de ces entreprises-là et en gagnant des revenus passifs qui sont des dividendes de nos actions à la bourse. Que voilà une façon très sécurisée d'investir son argent ça, ça, Savais-tu que tu pouvais aller en bourse acheter les actions de Bolloré Savais-tu que, que tu pouvais aller en bourse acheter les actions de Microsoft et bien, bah, si tu ne savais pas ça aujourd'hui que tu peux te faire 7 à 8 par mois en investissant à la bourse et oui c'est possible et oui c'est possible de recevoir ces dividendes de façon mensuelle de façon trimestrielle de façon semestrielle de façon annuelle quand tu investis à la bourse et ça c'est une façon assez sécurisée alors cette opportunité concerne qui alors si tu es quelqu'un qui est un investisseur les investisseurs c'est des gens qui investissent sur le long terme ou même sur le court terme. Si tu es quelqu'un qui a besoin de gérer certaines dépenses de façon mensuelle ou alors de façon trimestrielle, parce que sachez que quand c'est aussi sur le long terme, c'est plus intéressant. Donc, si tu es ce genre de personne qui sait attendre, qui n'a pas l'envie de gagner la la la, et qui a un projet, voilà, sache que cette opportunité, elle est pour toi. Si tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui a une entreprise, une association, tu es un porteur de projet, tu es même une association, sachez que ça, c'est une opportunité intéressante pour les associations. Vous pouvez prendre, vous avez des caisses projets dans vos associations, ces caisses projets là vous pouvez juste prendre cet argent, que d'aller le déposer pour qu'il dorme dans une banque, prenez-le, il va vous régénérer au moins 7 à 8% par mois en termes de dividendes d'intérêt pour vous. Donc, sur une année, vous voyez un peu que quand vous venez à la fin d'une année de venir récupérer les dividendes de ce que vous avez investi, c'est merveilleux. Entre autres, quelqu'un va se dire, ah Bolloré, oh ben c'est fao. oh là là, c'est des grosses entreprises, vraiment moi je ne suis pas sûr de me le permettre. La bonne nouvelle aujourd'hui pour toi c'est quoi? Sache que les actions d'entreprise, les actions tu peux les acquérir à partir de 500 francs CF. De 500 francs à 15 000 francs, c'est la marge moyenne des actions. Donc, avec 1000 francs seulement, tu peux décider d'acheter une seule action si ton budget c'est 1000 francs. Avec 5000 francs, tu peux te retrouver avec 3 ou 4 actions de CFAO de Bolloré. Le savais-tu Et eh ben aujourd'hui, je te le dis, c'est possible. Mais, tu te disais peut-être que non, c'est pas pour les pauvres. C'est pas, mais je te dis aujourd'hui que sache que la bourse... C'est justement pour ceux qui n'en ont pas. C'est pour ceux qui veulent se construire un avenir meilleur demain et progressivement avec un peu d'argent. Ça, c'est les avantages que nous offre la bourse, que ce soit la bourse africaine, que ce soit... Mais bon, bien entendu, bien entendu, on organisera des séminaires pour vous informer davantage. Pour ceux-là qui veulent savoir davantage et qui aimeraient bien avoir une présentation en particulier lors des séminaires, pour ce projet-là, pour savoir comment investir en bourse, les secrets et tout ce que vous voulez, une formation qui accompagnera cela. N'hésitez surtout pas, vous trouverez le numéro en description de la vidéo pour prendre des informations sur les investissements à la bourse et des formations à venir sur ce domaine-là. J'espère que cette vidéo va te booster en cette nouvelle année 2022. C'est l'année des réalisations, c'est l'année des concrétisations. Je ne sais pas si tu le crois, mais moi, je le crois pour toi. Voilà. Alors, si tu as aimé la vidéo... Je vais t'inviter à liker. Je vais t'inviter à partager. Surtout partager pour que celui-là qui est au quartier, qui ne savait pas qu'il pouvait être, qui pouvait aussi investir à la bourse avec ses 1000 francs, il faut qu'il le sache. Abonne-toi et surtout clique sur la petite clochette de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. On va se dire à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao.